alors on revient avec euh, la capture vous voyez on est en face à face avec l'emblème de mayotte d'accord En face à face un rendez-vous un rendez-vous galant on est habitué des hommes hein. oh regardez moi ça il me donne la main c'est drôle Bon les amis, comme je le répète, ici c'est à Mgouja. D'accord. Euh, point particulier pour ceux qui veulent venir ici. Donc il y a toujours des petits vols, des, des petits trucs comme ça, des petits vols à l'arracher. Hein. Euh, ils sont très adaptés ici, mais quand même, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde. Donc euh, euh, le, la seule chose à faire quand vous allez venir sur la plage, c'est de ne pas s'aventurer au fond de la plage avec des objets de valeur. Euh, je vous demande de liker les amis, de mettre beaucoup de j'aime. Mettez des j'aime. Donc, Mgouja, la plage de Mgouja. Donc, on va aller au fond de la plage. Moi, j'ai ma caméra. Il ne faut pas aller au fond avec des objets de valeur, mais je vais aller au fond. Voilà. Donc, M. Gouja, mettez des gemmes, mettez des gemmes les amis, parce qu'il y a des gens haineux là qui viennent sur les lives. Euh, voilà. Donc, c'est pas mal. Il y a beaucoup de baobabs. Donc comme vous pouvez observer, il y a beaucoup de baobabs, c'est bien ici. Donc c'est une plage aussi que je peux vous conseiller. Euh, le seul petit bémol, c'est qu'il y a des petits malins qui viennent de temps en temps voler. Donc il euh, faut toujours laisser quelqu'un sur place. Euh... Là on a le fruit du baobab. Bientôt, attention de Yamabouyou, Il y en a beaucoup ici. Donc, la plage de M'Gouja. M'Gouja. C'est beau, hein? L'eau est vert. Vous voyez, l'eau est vert clair. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, mettez-moi des j'aime les amis, mettez-moi des j'aime, n'hésitez pas à partager. Euh, voilà, les aventures continuent toujours. On lâche rien, comme vous avez vu. Donc là, je vous montre euh, les petites plages sympas. À venir euh, avec vos familles le week-end. Même, il y a des bouilloux là, qui sont prêts là. Mais ils sont très hauts. Il y en a, j'en vois deux ici. Deux fruits de baobab. C'est ça. Non, on a ici le fruit du baobab. D'accord, il y en a plein. Donc on continue, on va aller au fond de la plage. Apparemment, les voleurs se cachent ici, là. D'accord? Les voleurs euh, qui raquettent les gens ici. Il y a des petites pancartes qui sont affichées là-bas. Il faut, faut faire gaffe, il ne faut pas venir euh, avec des objets de valeur. Nous avons besoin de à Il y a beaucoup de, de fruits de baobab, là. Bonjour. Faut Il faire, faut faire gaffe le coin, là. Il faut faire gaffe. de faut pas venir seul, ici, ce coin, là. Il faut rester plus là-bas, parce que ici là... Donc c'est ici qu'il ne faut pas venir avec des objets de valeur, ce coin-là. D'accord Parce qu'il y a plein de traînards qui traînent ici, euh, prêts à dépouiller les gens. Et... Euh, il faut se méfier, ce coin. Un petit peu euh, contaminé. Je dis bien un petit peu, mais c'est une belle plage tranquille. Euh, c'est tranquille, quand même, c'est tranquille. Donc moi, je peux me permettre de venir ici. J'ai mon sac à dos de sécurité, là. Donc... Euh je suis, je suis serein là, tout est en place. Donc voilà, bah, s'ils veulent venir, ils peuvent venir. Donc c'est le, le coin qui craint un petit peu. Sûrement les voleurs, ils ont des petits chemins pour s'exfiltrer vite fait, rapidement, quand ils ont volé quelqu'un. Euh, donc euh, il ne faut pas venir avec bijoux, montre, etc. Faut venir, il euh... n'y a pas des grosses agressions ici donc c'est juste du vol. Euh... Enfin, pour l'instant, pour l'instant, donc voilà. Vu d'ici M'Gouja, la plage de M'Gouja, les amis, vous pouvez venir d'accord le week-end avec vos familles apprécié d'accord c'est c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal il y a, il y a 10, 17 ans que j'avais pas mis les pieds ici donc le pont a disparu parce qu'il y avait un pont ici je me rappelle il y avait un pont sur la plage en bois donc on pouvait aller et sauter d'accord faire Faire des sauts dans l'eau et ce fameuse pont ben, détruite sûrement par les vagues ou par les, le vent etc je sais pas mais il y a plu. euh, mais est plus mais c'est quand même ça reste une plage vraiment beau en fait <laughs> ah. Ah. Ah. Ah. Hule. Ah. Eh, eh. Ah. Très. Très. C'est ah ah. Vous sentez cette fraîcheur de paix et de calme La fraîcheur de paix et de calme Est-ce que vous sentez ça, les amis Hein Vous sentez ça Ça sent un gouja plein de nez, les amis le M Gouja en pleine nez, donc ce week-end, venez-y, il faut venir. Ah, venez apprécier le temps, un petit bon barbecue là, ici, tranquillement, ça le fait, hein. En plus, il y a des, des fruits de baobab là, il y a des maquis, il y a tout ce que vous voulez. Les fruits de baobab à portée de main. D'accord, on les a à portée de main. C'est vraiment sympa, regardez. À portée de main. La seule chose qu'il y a c'est qu'on peut on peut grimper difficilement. On peut monter la, les, les, les baobabs en fait pour grimper dessus. Les troncs sont tellement énormes qu'on ne peut pas monter dessus. Et donc il faut passer par les branches pour monter là-bas. D'accord Moi je passe toujours par les branches pour monter là-bas. Ça c'est un truc que j'ai toujours fait. Je peux le grimper, hein, mais je suis pas venu, je suis pas venu pour ça en fait. Mais je peux le grimper. Et ça glisse beaucoup, ça, ça glisse beaucoup, beaucoup. C'est très glissant. Ça sent l'air de barbecue, les amis. Je vous sens bien préparé pour venir à la plage de Mgouja. Le week-end qui va venir. <rire> Il y a plein d'armes de catégorie C. Ou délinquant, ouais, ça aussi, hein. Ouais, je vais monter un petit peu ici, là. Donc ici, euh, lieu propice pour faire un barbecue. Là, en face, vous avez un lieu propice pour faire un barbecue. Donc, euh, je vous dis, c'est assez sympa. Hein. C'est vraiment sympa. Il n'y a pas de déchets qui traînent là. Il n'y a pas beaucoup de déchets ici. Parce que les gens, les gens, ils ramassent. Quand les gens, ils ont fini, et ils ramassent leurs déchets et ils, ils ramènent... Euh, à la poubelle, Alors, ce qui fait que la plage est très propre. Donc on va essayer d'aller voir les maquis. J'aimerais vous laisser sur ces images avec les maquis. On a eu la chance de les voir là. Je ne sais pas s'ils sont toujours là. On va voir. Samidine Ahmed, qu'est-ce qu'il y a Pourquoi tu as mis ce que tu as mis là Ton émoticône, c'est par rapport à quoi Explique-moi. On va se déplacer, non déplacer tout. Ahmedine, Ahmed, donc euh, j'ai pas toujours compris euh, pourquoi tu as mis ça, je, je comprends pas son délire là. tu as vu euh, quelque chose qui te fait vomir ici là, parce que je vois pas, je vois pas du tout du tout le rapport avec ce live Puis ici ça reste quand même une plage qui est beau très calme bon, il est parti où vous êtes là. Là, vous voyez l'eau est vraiment propre on peut voir le fond je sais je vous donne envie je sais ça donne envie là ça vous donne envie de vous baigner je sais ah, on va aller à la rencontre du magui Tiens, il y a un petit ici, c'est des, c'est des grimpeurs, kikou, kikou, kikou, donc il faut pas être brusque, j'ai pas de banane les gars, désolé, j'ai vraiment pas ça. Donc, ici, euh, on prend vraiment soin d'eux, là. Vous voyez la beauté La chance qu'on a ici C'est ça la chance qu'on a ici. C'est ça la chance qu'on a. Ça a des griffes quand même, ce Ça. Viens. Le il a peur. Toi, t'es un peu heureux, toi. Donc, c'est ça la chance qu'on a ici, d'observer euh, la nature. Et eh oui, c'est une chance. Ah, je sais que vous mourrez d'envie d'être là avec moi et pouvoir observer ça. Oui, c'est sûr, Issa, oui, c'est sûr, tu as raison effectivement euh, effectivement ouais c'est ça qu'il faut faire hein. euh, ramener du monde ça va créer des emplois aussi hein. ça va donner du travail mais ça observer ça c'est c'est justement euh, voilà c'est quelque chose de beau unique ah, ça c'est une femelle Moi je profite, et je prends le temps, je regarde, j'observe, parce que c'est rare, hein, de... ceux-là ils sont habitués aux gens, donc il euh, y en a beaucoup, ils ne sont pas habitués aux gens. Donc, euh... donc voilà les belles images que je peux vous donner. Ça, c'est les belles images que je peux vous donner. Regardez, on peut s'approcher. On peut même tendre la main. Regardez. On tend la main. Ça, j'ai rien dans les mains là. On tend la main. On peut même toucher. Donc, voilà. Et voilà, c'est ça la magie de la nature. Donc tout ça il faut préserver. Ça fait partie de la biodiversité d'accord euh, terrestre euh, et d'autres aussi qu'on doit préserver maritime. Donc euh, c'est très important les amis euh, de préserver tout ça. D'accord Donc chers amis, je vais vous laisser sur ces belles images que vous pouvez observer. On va se quitter ici, d'accord, plage de Mgouja direct, on est en direct de la plage de Mgouja, donc euh... donc voilà, on ne peut qu'observer ça. Dis bonjour Donc voilà cher ami. Alors euh, moi tout ce que je veux vous souhaiter, je vais, je vais vous souhaiter une très bonne journée, que Dieu vous protège euh, avec votre famille, vos enfants vos parents, etc., les vieux aussi. Donc, euh, n'hésitez pas à venir ici, les amis, la plage de Mgouja d'accord euh, La seule chose que je peux vous conseiller ici, parce qu'il y, y a des pancartes qui sont affichées, des pancartes de sécurité, ce que je peux vous conseiller ici, d'accord Ce qui est marqué, d'accord Par rapport à ici, par rapport à la sécurité. Donc, s'il faut faire attention, c'est ça. Je vais, vous le, je vais vous le montrer, d'accord, je vais vous le montrer, d'accord, vous avez vu, donc, lisez bien, vous avez vu, donc ici c'est écrit ça, d'accord, en raison de vol occasionnels, sur la plage notamment, au bout à gauche, direction nous avons nous vous recommandons d'éviter d'y apporter des objets de valeur et à euh, uh, for, ah <rire> Fortiori de laisser euh, sans surveillance durant votre baignade à la réception comme au bar nous vous, nous vous offrons euh, dès le dépôt en consigne pour plus de tranquillité d'accord les amis Donc, c'est juste ça, c'est un petit bémol. Ça n'arrive pas souvent, ça n'arrive pas tout le temps. Mais euh, voilà, c'est quelques, quelques consignes, d'accord euh, Pour faire attention, quand vous venez, euh, c'est comme partout. Hein. C'est comme partout, même en France. Hein. Ici, euh, même en France, tu laisses des euh, trucs, tu laisses toujours quelqu'un. Hein. Euh, donc, ici, c'est normal. Donc, il euh, y, y, y a toujours des petites vols, hein, mais il n'y a pas des agressions graves, etc. Parce que c'est quand même un coin tranquille. D'accord Le sud, c'est un petit peu tranquille. Il y a un petit peu de tranquillité, je dis. Donc, voilà les amis, euh, ce que j'ai pu vous conseiller, d'accord Donc, voilà, à vous maintenant de faire attention. Euh, euh, Aujourd'hui, moi, je ne vais pas descendre à la plage. Je ne vais pas descendre à la mer, je ne vais pas me baigner. Donc, euh, faites attention, d'accord Et euh, faites attention et n'hésitez pas à venir. On se dit à très bientôt, à très prochainement euh, pour de nouvelles aventures. Inch'Allah, si Dieu nous le, si Dieu le veut. Si Dieu nous l'accorde, inch'Allah. Donc, je, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Assalamu alaikum wa